Un parcours exceptionnel, 2016, 50 ans de carrière, je crois que ça laisse tout simplement admiratif et un nombre incalculable de grands succès de la musique guadeloupéenne. Il a véritablement marqué cette musique de son empreinte. J'étais là à l'UNESCO le jour où tu es parvenu à faire entrer le gros cas dans le patrimoine mondial. Et pour ça, je crois que la Guadeloupe te remercie. Voilà. Patrick Saint-Aulois, ou pas tout seul, puisque nous toutes tous en musique avec Mais excusez-moi, nous obligeons à porter manœuvre pour d'autres talents qu'on parti aussi jeune. Et d'après moi, c'est consacrément des sociétés, la noire d'un là, désormais mettre plus de moyens pour former les gens qui ont une maladie chronique pour des talents tels que Patrick saint éloi Papa Thibonet, comme ça. Merci, on l'eau. Merci, on pile et vous méritez grandement la récompense de la salle qui a symbolisé la carrière où son met à Là, un on hein? une bon force, un peu touché, un peu manier, un peu voir. Alors, en tout cas, en content de vous tous sur la Merci, si, ça va <mucholes> Nous ne pouvons nous ne pas Nous pas chanter nous. Nous pas faire la guerre, nous ne pouvons pas faire physique, nous ne pas Mais tout partout, nous passons, nous ne pouvons pas Et tout pas tout nous passer, nous représenter pays en nous en amour. Avec les lois d'or reçues ici ce soir par Jacqueline Étienne. Et je me rappelle lorsque garçonné, il m'a dit, maman, vis ton rêve ne l'a pas savent que I iba balllan en zèle à Zirondel. vive la musique montrer le chemin d'ouvrir le chemin et permettre à plein d'autres de pouvoir poursuivre ce chemin et devenir récipiendaire demain donnez moi d'or, merci. J'aimerais aussi le dédier à un grand monsieur de la musique guadeloupéenne qui est là, comme spectateur, sagement, Monsieur Admiralti.